Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un des secrets de la réussite en trading, c'est la persévérance. Effectivement, il y a énormément de personnes qui se lancent dans le trading sans formation, qui essayent et puis qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas directement des bons résultats. Alors effectivement, on peut comprendre à ce moment-là qu'on dit que les statistiques disent qu'il y a 90% de traders perdants, mais euh, c'est sûr qu'ils ont abandonné trop vite. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas suivi une bonne formation ou pas suivi de formation du tout. Donc il y a des tas de formations mais qui n'apportent pas grand chose. Donc euh, beaucoup de formateurs ne sont eux-mêmes pas des bons traders, ils n'ont pas de bons résultats. Donc à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui se découragent très vite parce que soit ils ne suivent pas de formation et c'est la majorité, soit ils suivent une formation qui ne leur donne pas directement des bons résultats. Donc il est clair que si vous voulez avoir des bons résultats, il faut persévérer. Donc il y a des traders qui ont mis parfois plusieurs années avant de trouver une méthode, bon j'en connais, et qui n'ont pas voulu suivre de formation, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours quelle formation suivre, si ça va donner des bons résultats. Alors on cherche, on cherche, on essaye des tas d'indicateurs, mais le mieux c'est quand même de suivre des formations, des formations pas trop chères, et à ce moment-là, vous pouvez retirer donc de différentes formations ce qui vous semble intéressant, le tester, toujours tester sur un compte de démonstration, et à ce moment-là, vous verrez que petit à petit, vous allez progresser, vous allez comprendre ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne, et ensuite, vous passez sur un compte réel, vous testez sur un compte réel, puisque là, ce qui va jouer, c'est la, la psychologie, mais d'abord, essayez d'avoir des bons résultats sur un compte de démonstration, parce que... Ce n'est pas en passant sur un compte réel que tout d'un coup, vos résultats vont, vont exploser. Hein. Donc ça, oubliez, ce n'est pas en, en jouant sur de l'argent réel que vous allez gagner. Donc c'est sûr que c'est un petit peu frustrant de gagner et de se dire bah ce n'est jamais que de l'argent virtuel. Mais il faut passer par là. Donc il faut être patient, il faut être persévérant. Et il faut même commencer avec un petit compte, puisque je vous, je vous conseille d'ouvrir un petit compte euh, en démo e également, il ne faut pas ouvrir un compte de 100 000 euros en démo et puis après ouvrir un compte de 500 euros en réel, hein, sinon euh, vous allez gagner beaucoup sur un compte démo et sur un compte réel vous n'allez pas gagner beaucoup, donc euh, vous ne serez pas, pas satisfait par cela. Donc moi je vous conseille d'ouvrir un compte de démo de 500 ou de, de 1000 euros ou de 5 000, bon, l'équivalent de ce que vous ouvrirez quand vous ouvrirez un compte réel, et essayez de calculer surtout le pourcentage, essayez de faire entre 1 et 3 de gains par jour, quel que soit le capital que vous, avez, que vous ayez. Et à ce moment-là, vous verrez, si vous faites euh, tous les jours entre 1 et 3 que vous arrivez à la fin du mois à, à faire 10 ou 20 ou plus euh, sur votre compte, et eh bien là, à ce moment-là, vous avez déjà une bonne méthode, et euh, vous pouvez vous dire là il y a quelque chose d'intéressant, vous pouvez persévérer dans cette voie-là et commencer donc à vous intéresser euh, au trading sur un compte réel. Commencez prudemment et surtout suivez toujours la même méthode que vous avez suivi sur un compte de démonstration. Essayez lorsque vous tradez sur un compte de démonstration de le considérer comme si c'était un compte réel. Donc ne prenez pas plus de risques que vous prendriez sur un compte réel, avec de l'argent réel, faites vraiment les choses sérieusement, persévérez. Euh, si vous utilisez une méthode et qu'elle ne donne pas de bons résultats, bon, ne changez pas d'un jour à l'autre, hein. il faut quand même attendre deux, trois jours ou même une semaine ou deux euh, afin de voir si, si les résultats sont, sont bons, mais ensuite euh, vous pouvez euh, commencer à trader sur un compte réel et vous verrez que les résultats viendront euh, petit à petit. Maintenant, si après une semaine ou deux, vous n'avez toujours pas de bons résultats, c'est que votre méthode n'est pas bonne. Si c'est une méthode que vous avez mise au point vous-même, eh bien euh, euh, moi je vous conseille quand même de suivre, de suivre une formation. Vous avez ici en haut des liens vers mes formations. Elles ne sont pas très chères, elles sont tout à fait abordables et elles vous donneront euh, certainement des outils très utiles pour arriver à progresser rapidement. Donc persévérer, mais en utilisant les bons outils, en suivant une formation, je pense que c'est la meilleure méthode, mais n'oubliez pas, il faut persévérer, il ne faut pas abandonner trop vite et y aller prudemment d'abord sur un compte de démonstration. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la ça me fera plaisir et ça m'encouragera à faire d'autres vidéos et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous ici. Cliquez sur la petite cloche et je vous enverrai un email dès que je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt, au revoir.